Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, nous travaillons de plus en plus nos vidéos afin de les améliorer d'un côté graphique, mais aussi au niveau du fond, avec des recherches plus poussées. Et nous sommes très fiers de ce que devient Bonjour Monde, mais les dernières vidéos nous demandent jusqu'à 80 à 100 heures de travail. Ce qui est un petit peu limitant d'un point de vue productivité, vous le comprendrez. Alors on va essayer de produire en parallèle des épisodes plus courts et soft au niveau illustration, mais qui devraient vous plaire également. Et pour commencer, comme nous aimons le graphisme et les nouvelles technologies, pourquoi ne pas vous parler du Nia Designer la question de l'art et des machines vient logiquement se poser dans une époque où nous développons de plus en plus l'automatisation. Si nous recherchons une définition bien que très subjective de l'art, les capacités humaines sont souvent les premières mises en avant dans le processus créatif. Cependant, nous arrivons à cette actualité qui en a surpris et étonné plus d'un. Le designer russe Nikolai Ironov, qui répondait parfaitement à la demande de sa clientèle, savait être en fait une machine. Cela peut laisser perplexe, car ce fait vient remettre en question la notion d'art vantant les capacités humaines. Car il s'agit là du travail d'une IA qui a su satisfaire des humains dans un usage professionnel. Ce n'est pas une chose qui est prise à la légère tout de même. Elle a donc réalisé des logos, des affiches pour des personnalités, des bars comme un vrai graphiste. Mais comment est-ce possible La machine a premièrement été fournie en grande quantité d'images vectorielles, c'est-à-dire des formes que celle-ci peut modifier comme elle l'entend. Ensuite, elle a été entraînée à comprendre les demandes et à assembler les formes en changeant leur taille, leur position, leur orientation et leur couleur en fonction du besoin et des mots-clés donnés au préalable. Les clients n'étaient pas au courant de la supercherie et ce fut une sacrée surprise quand ils apprirent qui était l'auteur de leur commande. Après un buzz assez conséquent qui est venu jusqu'à nos oreilles, nous pouvons nous demander si le métier de graphiste ne serait pas en danger. En effet, les métiers autour de l'art semblent pour beaucoup de personnes protégés de l'automatisation. A la vue de cette information, vous pouvez vous douter qu'il n'en est rien. La peinture est aussi un domaine auquel la machine s'est essayée. Récemment, le collectif Obvious a produit une IA qui a généré une suite de portraits. Initialement estimé aux alentours des 10 000 dollars, l'un d'eux, nommé Edmond de Bellamy, a été vendu à la modique somme de 435 000 dollars en octobre 2018. La musique est aussi touchée par des IA, capables de comprendre des partitions et d'accompagner des musiciens. Et plein d'autres domaines seront sûrement touchés dans le futur. Nous pourrions nous demander s'il faut en avoir peur. Pas forcément non plus. Certes, l'arrivée de l'IA dans de nombreux domaines risque de poser de sérieux problèmes de concurrence. Face à une machine qui n'a ni besoin de dormir, ni d'être payée chaque mois et sera sans doute plus rapide que vous, l'humain n'est pas de taille face aux défis. Mais la créativité humaine sera à notre avis, pas forcément réduite. Au contraire, si le travail se voit diminuer avec la technologisation de plus en plus de domaines, l'humain se tournera sans doute vers l'art et la création. Pas forcément dans un but lucratif, mais cela ne sera peut-être plus nécessaire. C'est une vision sans doute très utopiste du futur et nous l'assumons. En tout cas, nous doutons vraiment que l'homme devienne un jour complètement passif, mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, nous espérons que ce plus petit contenu vous aura quand même satisfait, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider la chaîne à se développer, puis rejoignez-nous sur Discord, Twitter et Instagram. C'était Bonjour Monde, nous vous disons au revoir, et nous l'espérons. A bientôt.